Gagner 10 kilos sur ces barres c'est possible, en pas énormément de temps d'ailleurs. Et il n'y a pas longtemps, j'ai posté euh, la vidéo d'un des PR de mes, euh, de mes athlètes. Il a gagné 15 kilos en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, en euh, moins de 5 mois. Donc euh, on va parler de ça, on va parler de tout ça. Euh, si ça t'intéresse, bah reste avec moi. Hello Moi c'est Denia, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà. Bienvenue Ici on va parler de prépa physique, on va parler de crossfit, on va parler de tutos, on va parler de vlog, on va parler d'expérience, on va parler de tests, on va parler cheveux, on va parler coiffure. <rire> non je déconne. Bienvenue sur ma chaîne, on va parler crossfit principalement. Euh, bah, J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Avant de commencer cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important pour moi. Ça permet aussi de se développer un peu et de développer un peu le cross -site français parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le cross -site en France sur YouTube. Donc, si on peut rajouter des choses, c'est bien. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir une petite notification quand je publie des choses. Aujourd'hui, il est... Euh... 16h41, je ne filme jamais jamais l'après-midi, donc je suis un peu genre, euh, j'ai le teint blafâtre, euh, je dois avoir des espèces de cernes abominables mais c'est pas grave j'ai je, je, je, plus de secrets pour vous <rire> J'ai plus de secret pour vous. Et puis de toute façon, pour j'en suis, c'est pas trop grave. De toute façon, vous n'êtes pas là pour ma beauté, donc ça tombe très très bien. Avant de commencer, n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des choses à dire. Franchement, euh, tout est cool. Tout est super cool si tu as bah, peut-être une expérience à partager, euh, si tu as envie de me donner ton avis sur euh, bah, mon avis. Donc n'hésite pas, c'est avec grand plaisir à partir du moment où c'est constructif. Et dernière chose, hésite pas à aller voir ma petite formation. Je sais je t'en parle depuis un moment déjà, mais c'est parce qu'elle est très importante pour moi c'est pour ça que j'en parle euh, n'hésite pas à aller voir un petit peu euh, ce qui se passe dedans pour apprendre à créer tes propres séances de croissance je vais vous donner trois conseils pour augmenter ses charges de 10 kg enfin, on parle de back squat là pour le coup mais le back squat de 10 kg en moins de trois mois pour le coup c'est complètement faisable je l'ai fait avec moi un milliard de fois euh, bah, pas un milliard parce que sinon j'aurais un milliard de kilos sur ma barre mais je l'ai fait pas mal de fois et j'ai testé euh, il n'y a pas très longtemps bah, un nouveau cycle parce que moi je suis une femme de cycle je fais des cycles tout le temps et puis après je les teste les tests sur mes euh, sur mes adhérents sur mes clients en fonction de leur niveau euh, de leur qualité et tout ils ont des cycles différents pas tous mais il y en a beaucoup de cycles différents et donc Lucas il a un cycle qui est propre à lui et donc euh, c'est le même cycle que moi donc euh, on a quasiment le même cycle et du coup moi aussi je l'ai fait donc je, je peux en parler objectivement lui aussi si vous avez des questions à lui poser posez lui mais euh, on a fait le même et du coup aujourd'hui je vais me servir de ces résultats parce que les miens sont concluants, les miens sont très concluants, attention, hein. mais du coup je me suis pas trop concentrée sur mon back squat alors que lui je l'ai beaucoup orienté vers ça parce que c'était vraiment quelque chose qu'il avait besoin de travailler Donc comme on n'est pas des athlètes très forts, on est de... moi je suis une athlète très puissante, c'est pour ça que j'ai des gros chars, ça veut dire que je peux cligner 100 kilos mais je peux pas la remonter c'est quand même un, un gros problème. Mon premier conseil, euh, si euh, tu me suis sur ma chaîne YouTube, normalement t'en as déjà entendu parler dans une des vidéos que j'ai faites. J'ai fait une vidéo, c'était... Je récupère 4 kilos en 3 semaines sur mon squat clean. Donc dedans, dans cette vidéo, dans le, la part d'infos, j'ai mis... Euh, euh, j'ai mis le cycle Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo Parce qu'il y a tout le cycle Après elle est très orientée squat clean et hétérophilie Mais on peut aisément le transformer en, en back squat, front squat, tout ce que vous voulez Donc j'ai fait ce cycle là N'hésite pas à aller le regarder Je pense que pour augmenter des, déjà ses charges pardon, Il va falloir passer sur un cycle d'au moins 4 semaines de force euh, Il faut faire attention Parce que les cycles de 4 semaines de force Il ne faut pas les mettre n'importe où Et en plus de ça on va pas pouvoir le mettre S'il y a de la compétition qui arrive Notamment en ce moment il y a les open Si vous faites des open euh, et il y a aussi les French Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour mettre un cycle de force C'est pour ça que ce cycle de force moi Là je l'avais mis en... septembre. Euh, il a commencé en décembre Donc du coup on a fait 4 semaines de force Voire 5 pour certains des athlètes Donc du coup c'est quand même euh, très fatigant un cycle de force C'est épuisant, nerveusement, mentalement, physiquement donc il faut faire attention de pas mettre ça n'importe où mon conseil numéro 2 et celui là je l'applique à moi et à l'ensemble de ma clientèle, l'ensemble, j'ai bien dit l'ensemble même les gens qui n'ont pas de barre ils, ils ont un bloc comme ça tous les lundis, alors moi tous les lundis je mets un bloc de force obligatoirement, un bloc de force sur du back squat front squat ou overhead squat, rien d'autre euh, pourquoi Parce que je trouve que c'est important de continuer à travailler la force toute l'année, cependant je euh, varie les systèmes de contraction, ça dire que je vais pas toujours mettre genre 3 répétitions très lourdes, 5 répétitions très lourdes 1 RM, non je vais, pas toujours faire ça. je vais pas toujours faire ça je vais mettre beaucoup de tempo énormément de tempo, de descendre sur 3 temps, de bloquer 3 temps en haut par exemple, enfin en bas, et de remonter en haut très vite, de descendre normalement de bloquer 3 temps en bas et de remonter très vite de descendre sur 7 secondes et de remonter normalement par exemple tout ça, ou de faire de, enfin voilà, vous l'avez compris, je fais énormément de travail de tempo avec très peu de répétitions, genre 3, 2, 4 pas plus, la charge elle elle est lourde, des fois pas trop, mais elle est conséquente Et elle permet de rentrer dans un système nerveux Et ça c'est important Donc tous les lundis, et ça c'est mon conseil numéro 2 pas forcément tous les lundis, mais moi j'aime bien lundi parce que le lundi, normalement, les gens sont en forme. Ils se sont reposés le samedi-dimanche comme je leur ai demandé. Euh, donc, ils sont en forme. Nerveusement, ça va passer euh, puisqu'il y a plus de 48 heures de repos. Donc, euh, voilà pourquoi je l'ai mis le lundi. Vous pouvez le mettre à la fin de semaine, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Parce qu'à la fin de la semaine, on est fatigué. Et du coup, ça ne va pas forcément donner ce que vous avez envie d'avoir. À savoir une séance euh, bah, optimale. Donc, du coup, le lundi, en skill Ok en skill oh, il y en a qui appellent ça le strength Bah moi j'appelle tout le skill Que ce soit de la force ou de la pratique ou de la gymnastique J'appelle ça un skill parce que c'est une zone d'apprentissage Bah dans cette zone d'apprentissage Je vais mettre un mouvement Et je vais faire que de la force Tout au long de la nuit quasiment Et du coup le conseil numéro 3 bah, je l'ai un peu dit juste avant c'est de varier les systèmes de contraction absolument, il faut varier entre l'excentrique, le concentrique, entre l'isométrique donc le bloqué euh, entre bah, les charges très lourdes et énormément de charges en très peu de temps il faut varier parce qu'en fait euh, euh, ça vaut pas la peine de travailler tout le temps la, la, même, la même chose, déjà d'une. et en plus de ça les fibres musculaires elles sont denses, il y en a beaucoup, et il faut essayer de toutes les travailler en large et en périphérique et d'avoir un muscle qui bah, déjà ne se blesse pas pas, en tout cas on évitera les blessures grâce à tous ces systèmes de contraction on a des articulations qui sont plus fortes on a des muscles qui sont plus forts et on tient plus longtemps, donc ça c'est important travailler que de la force ça vaut pas la peine enfin quand je dis que de la force c'est que de la charge très très lourde, ça vaut pas la peine donc ça c'était le troisième conseil, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà suivi un cycle de force en commentaire n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir des vidéos apparaître sur ma chaîne parce que jusqu'à maintenant c'est que des vidéos qui viennent bah, de, mon, de moi, euh, de, ma, de ma propre vision des choses mais peut-être vous avez envie de voir autre chose donc n'hésitez pas à me le dire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt et je fait plein de gros bisous. Bye